J'ai intégré une classe préparatoire, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. J'ai passé le concours Mines-Pont et puis j'ai intégré IMT Atlantique en première année au campus de Nantes. Et cette année, je suis au campus de Brest. En première année, c'était le cursus général. J'ai fait d'informatique, l'informatique, de l'énergie et de la physique. De base, j'ai intégré l'EMT Atlantique pour faire de l'énergie et de la physique. Et finalement, c'est tout autre chose que je fais maintenant. C'est euh, Mathematical Computational Engineering, de l'intelligence artificielle et du numérique. J'aimerais travailler dans l'intelligence artificielle. que C'est un domaine qui, je pense, est hyper intéressant. Il y a beaucoup de domaines d'application, que ce soit l'industrie, l'industrie automobile, et même euh, l'énergie, finalement. Un mot C'est trop compliqué. Euh, je dirais rencontre et... et pizza. Alors rencontre, parce que j'ai pu rencontrer mes amis, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont fait évoluer et qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et pizza, parce que j'ai mangé autant de pizza depuis que chez antique que dans toute ma vie.